Bonjour, dans cette vidéo capture, nous allons vous montrer comment utiliser les fils RSS. Qu'est-ce que c'est qu'un fil RSS? Un fil RSS signifie souscription vraiment simple. C'est des fils qui vous permettent de suivre et de lire les actualités d'un site Internet sans aller directement sur ce site. Par exemple, pour le site du CEDAF, si vous voulez suivre les actualités en condition des femmes, donc vous devez repérer ce petit logo orange. Qui signifie les fils RSS. Ensuite, si vous voulez vous abonner à ce fil RSS, cliquez dessus. Donc, cette fenêtre va apparaître avec le logo qui représente les fils RSS et vous proposez une inscription par rapport à la condition des femmes. Si vous êtes d'accord, s'abonner maintenant. Ensuite, cette petite fenêtre va apparaître pour vous demander le nom que vous allez donner à ce fil RSS, le CEDAF, Actualité, Condition des Femmes, par exemple. Et on choisit l'endroit où on veut mettre ce fil RSS. Nous, on va choisir, par exemple, la barre personnelle. Après, aller à s'abonner. Donc, ça va apparaître ici au niveau de votre barre personnelle, comme quoi vous êtes inscrit sur le site en Actualité des Femmes. Et là, vous avez déjà les articles qui ont été publiés sur le site en condition des femmes au niveau du CEDAF. Si vous voulez aussi suivre les offres d'emploi par exemple ça se met à chercher selon votre connexion internet donc si vous voulez suivre les offres d'emploi qui ont été rentrées sur le site en condition des femmes allez à offres d'emploi et ensuite vous repérez le petit logo des fils RSS. Donc, vous cliquez dessus et la fenêtre va apparaître pour vous demander si vous voulez vous abonner aux offres d'emploi en condition des femmes. Par exemple, là, nous avons les dernières offres d'emploi qui ont été publiées sur le site. Donc, vous allez à s'abonner maintenant. La petite fenêtre va apparaître de nouveau pour vous demander le nom. Donc, le CEDAF, Offre d'emploi, Condition des femmes, Où est-ce que vous voulez le ranger dans Barre personnelle, par exemple, et vous allez à s'abonner. Ainsi, ça va apparaître sur votre barre personnelle, le CEDAF, Offre d'emploi, et les dernières offres d'emploi qui ont été publiées sur cette rubrique. Ainsi, vous pourrez suivre les fils RSS qui vous intéressent concernant le CEDAF. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.